Bonjour, pour faire ce bandeau, on va avoir besoin de, de fil, un crochet, là j'ai un crochet numéro 6 et demi, j'aurai besoin d'un ciseau pour couper, et puis d'une aiguille à tricoter, d'une aiguille pour pour coudre, ok. Donc la langue que je vais utiliser c'est juste de l'acrylique, c'est pur acrylique, 100% acrylique, il n'y a pas écrit grand chose, acrylique yale classique hein, la pelote fait 50 grammes et c'est 100% acrylique c'est tout ce qu'il y a écrit ici donc je vais utiliser le, deux brins je vais les deux fils et je vais commencer par faire mon nœud voilà je fais le nœud et là puisque c'est pour, pour faire le point que je vais utiliser j'aurai besoin d'un multiple de 4 et là je vais faire 20 mailles, je vais faire 20 mailles. Je veux cette largeur pour mon bandeau, je peux faire 16. Vous pouvez faire 16 plus, mais il faut que ce soit un multiple de 4. Avec un crochet numéro 6,5 et, et les deux fils, ça va plus vite. Donc, je vais faire 20 mailles. Ok, donc voilà, j'ai 20 mailles. Donc, mon bandeau, il sera assez large. Il sera assez large pour chauffer les oreilles. Euh, C'est un bandeau chauffe-oreilles, pas seulement un bandeau. Donc je vais commencer, on commence le point, on saute d'abord, on saute les trois premières mailles, on va dans la quatrième et on fait trois brides. Dans la, dans, la, dans la quatrième maille, on fait trois brides. Je saute trois mailles, une, deux, trois, et dans la quatrième, je fais trois brides également. Je fais ça sur tous mes 20 mailles. Là, quand j'arrive, si vous, comme vous avez dû le voir sur le point, sur donc euh, sur l'autre vidéo, sur la dernière maille, je fais que deux, brins, deux brides. Je fais pas trois brides, je fais que deux brides. Donc, je vais terminer et je finis mon rang avec deux brides. Voilà, j'ai fait sur mes, euh, mes 16 mailles les trois brides là il me reste 4, donc une deux trois je laisse trois et je vais sur la dernière maille là sur ma dernière maille et je vais faire deux brides donc ce point se commence par trois trois ma mailles chaînettes et se termine par deux brides chaque rang c'est comme ça chaque rang il se, il se, il, on le commence par trois, trois mailles chaînettes et on le finit par deux brides donc je commence l'autre rang par 3 mailles chaînettes je tourne mon travail je saute je saute les deux brides je saute les deux brides je vais dans cet espace là je fais une première bride Voilà. Ma deuxième bride, je vais aller sur les, les mailles chaînettes que j'ai laissé en bas et sur celle du milieu. J'ai laissé trois sur celle du milieu, ça veut dire la deuxième. Et j'introduis mon crochet pour y faire une bride. Et je tire pour qu'elle atteigne la hauteur de l'autre bride. Et je fais une bride. Je, je prends le fil et puis je vais dans l'espace. Pas ici, pas dans dans la même maille non dans l'espace donc je pousse le fil et je vais là dans l'espace pour faire une autre une troisième bride je, je prends le fil et je vais dans je saute les trois brides là et je vais dans cet espace pour faire une bride voilà je prends le fil et je vais sur les trois mailles là ma chaîne dans celle du milieu j'introduis mon crochet et je prends le fil pour faire une bride je tire le fil jusqu'à ce qu'elle soit à la même hauteur que l'autre la, bride et voilà je la termine comme une bride normale et là pour faire la troisième je vais toujours dans le même espace dans l'espace pour faire ma troisième bride voilà, je finis le rond comme ça, ici. Quand j'arrive ici, je vous dis. Voilà, j'ai fini mon rond, il me reste comme ça. Donc, je vais sauter les trois brides là, et je vais dans cet espace. Dans l'espace des trois entre les trois euh, mailles chaînettes et les brides. Donc, dans cet espace, c'est là que je vais faire mes deux brides. Mes deux dernières brides. Voilà. Je fais mes trois mailles chaînettes pour commencer l'autre rang et je refais la même chose donc dans l'espace je fais une bride normale une bride sur la bride du rang précédent voilà je fais voilà, ce je fais une bride normale dans l'espace je prends le fil et je vais sur les mailles là j'ai trois mailles brides du rond précédent sur celle du milieu j'introduis mon crochet sous les deux bras sous les deux bras, et je tire pour faire une bride je prends le fil et je vais dans l'espace pas ici ça c'est la la, la la maille qu'on a pris pour faire la deuxième bride donc dans ici dans cet espace là je fais ma troisième bride je continue comme ça, la même chose. Je vais aussi ici au milieu faire ma bride. Et puis faire la troisième dans l'espace. Ainsi de suite, quand j'arrive, ici je saute et je fais deux brides. Je continue jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée qui fait le tour de, mes, de ma tête, de la tête en couvrant les oreilles. Euh, mon dos c'est pas pour moi, c'est pour ma fille qui a 17 ans. Donc, j'ai fait 47 cm. J'ai fait 47 cm. Et je vais arrêter. Je vais, je vais couper mon fil. Et arrêter. Voilà. Voilà, puisque j'ai terminé, qu'est-ce que je fais Je prends mon travail, je plie ce côté. Voilà, je plie en deux. Cette partie du travail, j'ai laissé le fil assez long pour pouvoir euh, coudre. Et là, je plie également en deux. Je plie en deux, hein, comme ça. Vous pliez les deux côtés comme ça. Et puis, vous euh, j'introduis l'un dans l'autre, comme ça. Regarde. Je tire les fils vers l'extérieur. Voilà, et je fais comme ça. Et je vais pouvoir coudre, Aïe. voilà, comme ça, Puisque euh, là, euh, parce que là, c'est la même chose, et de côté le point, on le voit de la même façon, c'est la même chose, donc il n'y a pas de problème, ça va pas nous poser problème de côté de face, il n'y a pas de face, il n'y a pas de dos, c'est la même chose. Je mets le fil dans mon aiguille, je commence la couture. C'est très simple, on introduit l'aiguille le, dans les quatre côtés. Là j'ai quatre, quatre côtés, je les tiens et je vais sur les mailles. Je reviens sur la première et je passe par les quatre côté. Voilà. Et je, je fais un, des allers-retours comme ça. Je ne prends que les mailles. Je prends pas beaucoup de... Ce fil-là, on peut faire comme ça et le coudre en même temps. Faut prendre les quatre pans des quatre côtés vous introduisez votre aiguille dans les quatre côtés Je continue comme ça pour renforcer le, le travail. Je fais des allers-retours. Je vais passer maintenant sur ce fil-là. Je vais faire ici aussi la même chose. Voilà, je dors mon travail. Et là, je vais cacher ce fil l'intérieur. Voilà. Je vais couper les restes. Après, je fais que tourner mon travail comme ça. Et voilà. Et voilà, j'ai un joli nœud. Head voilà. J'espère que vous avez aimé ce travail et mes explications. Si vous avez aimé ces, cette vidéo N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like. Et si vous n'êtes pas inscrit, veuillez bien vous inscrire, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.